Soit ABC, un triangle isocèle en A, avec l'angle BAC, 20 degrés. On marque un point D sur le côté AC, tel que DBC, face, 60 degrés. Et puis on marque un point E. Le côté AB, tel que l'angle ECB, face 50 degrés. Trouvez la mesure de l'angle BDE. BDE. Pensez à une construction auxiliaire. Vous avez quelques secondes. Ou quelques minutes, ou quelques heures. Moi, je reviens tout de suite. La construction auxiliaire que je vous propose, c'est ce segment BK. Tel qu'ici, il y a 20 degrés. La demi-droite BK coupe AC en K. Je relis K à E et C à E. Et petit à petit, on va essayer de trouver l'angle BDE en question. Donc, notre but, c'était et c'est toujours de trouver la mesure de l'angle BDE. Quelles sont les propriétés de cette figure Voyons, voyons. Je rappelle qu'ici, il y a 20 degrés, que le triangle ABC est isocèle, AB égale AC. Cela veut dire que les angles à la base sont égaux. Chacun fait 180 degrés moins 20 divisé par 2 états de 80 degrés. Ici, il y a 80 degrés, et ici aussi. Mais par construction, ici, on a 50 degrés. Il reste 30 degrés. De l'autre côté, ici, on a 20 degrés. Ici, on est en 60. Ce qui reste ici, L'angle KBD, 40 degrés. Bien. Alors, passons à la recherche des triangles de toutes sortes. Équilatéraux, isocèles. BE égale BC. Pourquoi Pourquoi BE égale BC J'annonce que BE égale BC. Voyons les angles. Ici, le total, 80 degrés, 50. Combien il reste jusqu'à 180? 180, moins 50, moins 80. Et il reste 50. 50 degrés. Et nous voilà le triangle isocèle CBE. CBE, isocèle. Donc C de côté. Sont de même le mesure. Bien, allons plus loin. EBK. EBK. EBK. Est-ce que EBK, il paraît, il paraît, il paraît équilatéral Oui, mais d'abord, BK. BK, BKC. B, Cherchons encore des angles ici en BKC. 20, 80, combien il reste, ce petit angle, BKC, 180, moins 80, moins 20, ça fait 80. Ce petit angle, c'est 80, celui-là, 80, deux angles, même mesure, isocèle, triangle BKC, isocèle. Troisième isocèle de notre aventure. Je peux dire, alors, ici, que ce côté est égal à celui-là. BK égale BC. BBC égale BE. Parce que CBE, c'est un triangle isocèle, démontré tout à l'heure. Du coup, regardez le triangle BEK, Deux côtés égaux. Un angle de 100 degrés. Équilatéral. Le voilà notre équilatéral qui entre en scène. Bien, c'est l'équilatéral, je peux mettre ici aussi la même longueur. Les angles sont tous de 60 degrés. Ici il reste 10. C'est est K10 degrés. Parce qu'au total, nous devons avoir ici 60. Allons plus loin. Plus loin, on s'approche, comme on peut constater, de l'angle B2 en chassant les angles un après l'autre. 60 plus 80, je rappelle que BKC égale à 80, 60 plus 80 sont 40. Il reste 40 ici. Bien, 40 degrés. 40 degrés pour l'angle EKD. Mais... Si je regarde le triangle dbk, dbk, 40, 100, 140, il reste 40 ici, jusqu'à 180. Encore un triangle isocèle, dbk, isocèle, le quatrième, 1, 2, 3, 4, l'initial. Isocèle, dbk, donc ce côté est égal à celui-là, le sommet c'est k, et regardez ce qu'on a ici. On a un triangle encore une fois, il y deux cas. Il y a plein plein ici au sel. L'angle au sommet, c'est 40. Les deux angles à la base, 180 moins 40 divisé par 2. 140 divisé par 2, 70. Ça veut dire que l'angle ici à la base, 70. Celui-là aussi, 70. Et celui-là s'y si fait 70. Combien il reste pour EDB ou B2 Tout le monde a trouvé 30 degrés. Et voilà notre problème résolu. Il va sans dire que je n'ai pas trouvé la solution sans étudier un super document que je vous conseille. Il s'agit du PDF An Intriguing. Geometry problem. Un problème curieux de géométrie, quatre pages de Tom Reich, de Berkeley Math Circle, qu'il a écrit en mai 2002. Si vous êtes curieux, vous tapez, entre guillemets, un intriguing geometry problem et vous tombez sur Google, sur le PDF en question. C'est la solution 4 sur les 8 que j'ai essayé à vous présenter pour voir quel est le plaisir de la géométrie au niveau 5 cinquième. Le problème, je répète, le niveau de 5 cinquième. Cherchez les angles, trouvez des triangles isocèles, jouez avec et bien sûr avec une petite construction auxiliaire merveilleuse au début. Le le cercle mathématique de Berkeley, Californie, a publié il y a longtemps, très peu de temps, il y a quelques années, une décennie de son expérience. C'est l'expérience mathématique pour les élèves doués et curieux pour faire des maths plus haut que le programme, c'est-à-dire pour les Olympiades nationales et internationales. Tom Reich, c'est un professeur à la retraite qui continue à émerveiller et à faire découvrir aux élèves les joies des mathématiques.